Je suis Caroline Bernard, je suis enseignante au département de génie civil de l'IUT. Je viens d'une formation d'ingénieur en génie climatique et donc au département, depuis 7 ans, j'enseigne je, ces, ces matières de, orientées sur le confort du bâtiment. Je suis également responsable de la licence professionnelle conception des installations de génie climatique depuis mon arrivée. Nous rencontrons des, des profils qui sont pour moitié dans, qui proviennent pour moitié de, de bacs généraux avec des options scientifiques et pour moitié des bacs technologiques, des bacs euh, développement durable par exemple. Alors nous avons une bonne partie de garçons, mais aussi nous avons 20 de filles environ chaque année. Donc ce sont des étudiants qui, ont, euh, qui vont aimer euh, le, les matériaux, euh, le, le génie civil de manière générale, une appétence pour le, le bâtiment et, et la technologie des bâtiments. Après le DUT, nos étudiants vont s'orienter vers deux types de parcours. Un parcours euh, école d'ingénieur, en Bac plus 5, où ils vont euh, se former à, à la conduite de travaux euh, essentiellement. Et euh, nous avons un deuxième, euh, deuxième parcours possible en licence professionnelle. Donc ici, à, à l'IUT, nous avons cinq licences professionnelles, deux qui sont orientées euh, conduite de travaux, bâtiments et travaux publics, et deux licences professionnelles orientées dans l'énergétique du bâtiment. Euh, une cinquième vient d'ouvrir, qui est la licence BIM, en modélisation des bâtiments, qui est une... Euh, une matière importante aujourd'hui en génie civil. Euh, ces formations vont bientôt être intégrées sur une formation en trois ans, qui est le bachelor des IUT.